Mesdames et messieurs, demain midi live IRL, je fais un Fall Guys IRL. J'aurai des structures gonflables, j'aurai une GoPro sur moi et je streamerai le fait de me gameler en boucle pendant une heure. Ce sera une course, si je gagne, je vous offre 10 subs. Voilà, c'est l'intro, mais pourquoi on se fait chier oh Ouais, c'est pour ça, ça y est, ça y est, ça y est. La dinguerie, la dinguerie sur ce rôle Il possède 12 cœurs permanents, force 1, permanent Lorsque Yamato se trouve en dessous de 4 cœurs, il possède l'effet speed 1 et les coups euh, infligent, enfermeront les joueurs euh, Yamato voit au-dessus de chaque joueur un cœur possédant une couleur différente Entre 10 cœurs et plus, c'est vert, 7 cœurs et 10 cœurs jaunes, 4 à 7 orange, 0,4 rouge J'ai envie de prendre solo, je vais prendre solo hein Allez, on prend solo. Mesdames et messieurs, vidéo Yamato. Je suis solo. Enfin, pas vraiment. J'ai le choix d'être en trio. Et j'ai choisi d'être en trio. Salut, c'est le monteur. Alors, je me permets de mettre pause parce que... Non, Bichard, tu dis n'importe quoi, mon rêve. Tu n'es pas du tout en trio. C'est même le contraire. Tu as choisi le pacte solo Donc tu ne dois pas rester avec Kaido et Queen Tu dois les tuer pour avoir des bonus Donc la prochaine fois que tu veux faire des intros rapidement Tu réfléchis un peu s'il te plaît Parce que là ça me rajoute du travail Je vous laisse avec la vidéo Pourquoi on se fait chier à faire des intros C'est plus simple Merde Oh quand tu... Voilà oh, Donc quoi oh, Je suis totalement à l'opposé On passe au dessus de toute façon on va pas passer au 0, 0 exact On va passer un peu à droite normalement on va pas croiser tant de monde que ça. Salut ça va Ça va. Je vais me remonter. Ouais J Jure. 25, 25, 25. Bon Kaido. Ah c'est pas cool euh, Bichard ça. Oh non Salut Ah ouais Oh t'es quand même mort hein speed 2 Donc vas-y courir hein Ah oui Ça va Salut mec, ça va? Ouais, tu vas faire un kill, tu vas faire deux kills là. Non? Moi, bah, si. Non? T'es solo? Non! Je dis quoi tout? Non, non, je te jure qu'en fait, là, il y avait un mec. Mec, il m'a ouais. commencé à m'attaquer. C'est bizarre, il est safe, frérot. Mec, il mec, le... y a un stuff là? Mais non. Mais mec, non, je te jure, c'est pas moi. Mec, tu te bon, trompes. Hein. Je vais t'arracher quoi. Mais non, c'est pas moi. Ouais. Hop là, patate. En plus, il y a un Rod, mais non. Mais mec, c'est pas moi. Mais... <rire> what? What la blague? Ouais, laisse-moi ton rôle Vas-y, oh, prends-le, peux... prends oh prends prends-le, prends-le. Mais... Il est ah déclipté oui, mais... Et alors Attends, mais ouais, tu, veux, ouais. tu veux fight Ah, vas-y, prends les coordonnées, excuse-moi. Des potes, non et tout. Merci. Bon, oh, ouais. peut-être pas quand même. Allez, bisous. Bah, ouais, bien, ouais, ouais. ouais. Culé. Bonne game. Tu balances rien, hein Je te fais confiance, hein Bon, enfin, là, y'a un... rien. Rien, avant la 65. <rire> ouais, je te gars bien. Non, mais t'as pas là, là. Hein non, Là, là, viens... un. J'ai rien, rien entendu, je peux le prendre C'est vrai non c'est que j'ai pas entendu j'ai entendu. Oui, oui, tu sais ce que fallait rien dire quoi. Oui oui en gros, en gros je lui ai balancé une info de ouf sur mon rôle quoi. Eh salut En gros euh. Hop T'as des infos sur les morts là Aucune mec. Aucune. Euh.. Okay. Aucune. Ouais je viens de remonter. Bah okay. okay, du coup t'as pas été leave encore Aucun. Aucun j'aurais bien aimé mais. Rien du tout quoi. Ok. C'est vrai Ou Ouais. Attends, faut prendre l'écho. Ah bah Merci, merci, merci. T'en as pas d'autres Ok, ok, ça roule. Alors, écoutez. Le bon bail, là, les gars, c'est que le... le mec que je dois tuer, il est grave loin du zéro Mais c'est quoi cette game Des fois je rejoins de Kaido et que je le matraque genre. On est va vers le zéro. Non mais c'est. Qui ça pseudo pseudo pseudo peu... pseudo. <rire> Qui ça les deux. Non mais en vrai mec comment que je Ah c'est normal, je fais une ce soir et Oui non mais. c'est.. Ouais il ouais. C'est Toshiro. C'est Toshiro. Genre j'avais capté déjà dès le départ que c'est pas. Oh mais y'a un Rode Hein Je te laisse. Friends, oh, on est... Me oh, je prends des dégâts de... Y'a un mec qui, euh, qui me tire pas des flèches, non ah, y y'a un mec, mais comment on ah, a trop de Non, ouais, il est à moi, mec. Moi. Non, non, non. Oh, oh, il est à moi. Laisse-le moi, Il est moi. On, non, non, on était là avant, on était là avant. J'étais ah, là avant, j'étais là avant, j'étais là avant. Non, s'il te plaît... Désolé, j'en ai besoin, mec. Mais moi aussi j'en ai besoin. Désolé. Non, s'il te plaît. Je suis désolé... Mais arrête J'ai j'ai Attends, pour le moins un cœur et demi, mec juste l'écho, calme-toi. T'as eu quoi T'as eu quoi T'as eu quoi, quoi J'ai eu, eu un demi-coeur par kill. Ah moi aussi. Mais ouais, trop bien. Vas-y j'ai trop le seum. c'est bon, eh, oh, tu l'auras la prochaine fois. J'hésite à retrouver dessus. Euh, je te... Je te donne un indice sur l'autre, il est en plus. Attends, moins 309, moins 66. Si tu veux, mais sinon on peut te donner l'écho de l'autre. Hein. Par contre je que tu peux avoir un petit dédommagement, genre une gapple. Non, non, non, non. Non, s'il te plaît. Mais je te fume. Aïe, mais pourquoi mais pourquoi parce que t'es méchant quoi. Pourquoi, pourquoi Allez c'est bon tiens, Gado c'est pour toi mec. Allez merci beaucoup Ok ok, j'avais je... pas compris pourquoi tu l'as attaqué parce que je sais pas du tout ce qu'il était. Hein. Je te dis uh, tiens, je... t'as un casque Non non non, je avec toi C'est horrible Je suis solo hein. <rire> C'est le mode de jeu qui impose de jouer comme ça, c'est pas moi tu prévu de faire une femme fontaine ou quoi avec tout ça? eau à pas y chance, là. Ah, il est mort? Non, laissez-moi laissez-moi Non, non, laissez-moi, c'est qui 5 ah, 5, ah bon allez, il y a groupe de 4 en pas. Ah tato, tu veux pas vasser le si groupe de 4 Oh tato, pas le droit de tout ça tu sais qu'il y a un gars il va arriver, il va avoir trop le sem, hein. Mais faut <rire> noter <télé -co rire> les surtout Non mais putain Mais pour... Ah mais attends, mais y a un autre poney glyph là Moi j'ai un autre poney si vous voulez En mode euh... T'as quoi Euh j'ai un demi-cœur à chaque kilo. Oh le bâtard Ok alors écoutez quelqu'un peut me faire le calcul s'il vous plaît Moins 309, plus 9, plus 25, divisé par 3. Puis 289, plus... Moins 66, plus 262, divisé par 3. Moins 91, le first. Et le deuxième, c'est... 161, le deuxième. Moins 91, c'est bien. Okay. Attends, mais le One Piece, ça va pas spawn, en fait. Je suis baisé, en fait. Le One Piece, ça va pas spawn, il pas marqué quand il spawn. cest à 8 minutes, 9, 7 minutes Bah, j'ai le temps, hein. ce que je vais faire Je vais tuer les gens qui viennent, là. On va attendre un petit peu, hein. Il y a des gens qui vont venir, hein. Ah on y croit On y croit Ils sont pas même coq nous les gars Nous ça un peu plus là hein. En quelle couche Oh non, le pauvre <rire> Moi je suis sûr qu'ils ont pas eu le temps de tout prendre hein. Non mais l'info qui est pas legit du coup ma roi nous baise. 61, c'est là, bah, là où ils ont mené quoi. Bah voilà hein. On va essayer de tuer Tochiro, si on arrive à le trouver. Ça me donne 3 coeurs en plus, ça me met trop bien genre. Bah, ils juste de passer par là-bas. Bah, oui, ils sont wow. là avec un infecté du coup. Bah, oui, bah, oui, bah, oui, bah, oui. On est con. C'est la faute à Marouane, hein. Mais de quoi Mais qu'est-ce que tu as fait Mais t'es une merde à me faire passer tout alors que c'est toi la merde. Mais gros, tu soir, fais quoi mais <rire> Les gars, les gars, les gars. C'est ça t'es une merde, t'as tout en Mais c'est toi la salope. Touché. Vas-y, bizarre. Oh, c'est ah bon, vas-y, c'est bon, je trahis après, on va me prendre pour une salle. AAAAAH! Vas-y, Bichard! Non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui, pas, lui pas lui, ça pour moi, lui! Bon, je ah prends l'autre. Prends l'autre! Mais de toute façon, y'a des solos ici, y'a des solos oh, dans l'histoire, y'a pas, pas, pas de groupe de trois. Qu'est-ce qu'il y tout de bon, le trahison, tout. les gars? On est quoi? Oh non, Bichard, la trahison aussi. Non! Non tu Ah, j'en ai besoin, j'en ai besoin, le tue pas! Ah tu devrais. Mais je t'ai fait mal! Oh casse toi toi viens mm. comprendre Oh Bichard, on est passé passer avec la tour, je suis désolé frère non, pas, oh, non. oh mon dieu il y a dessus Non Bichard j'arrête arrête, arrête, arrête c'est pas, pas ce que tu crois c'est pas ce que c'est pas ce que tu crois Viens là crois. Arrête. <timation> Putain de fleur de merde Quoi ça marche pas Bah non non Oh non Oh merde des problèmes C'est pas ce que tu crois Viens là j'ai besoin de ton kill C'est pourquoi t'as pas pris trio t'as pas pris trio Je suis désolé je suis désolé Non non non non t'es pas désolé Viens viens Non je suis pas vraiment désolé Allez, viens, si on fight, je te passe des gaps. Oh <rire> ah Bichard, hein. j'ai une question, mon rock. Ouais. T'as eu des bonus quand même là Coco Toshiro On va mort, okay. les gars. Je pensais que je fallais avoir un autre... un autre possible. Allez, Toshiro, gagne là. Allez, on fait un autre un... fight. sans heal, sans heal. En... Sans heal, Bichard, un... Non, non. Pour ah les sommes. Bah. T'as ah Brock Brock, toi Mais viens, mais viens T'en veux un T'en veux un te prêt, je t'en pose un Je promets, je t'en pose un, tiens. Merci, bro. Oh. Oh, tu ouais, légendaire, légendaire. Ah mais cours ouais. pas, cours <rire> pas, non, mais c'est bon. <rire> trop en fait, ça. <rire> Allez, go. Mais qu'est-ce que c'est la gueule Je pas mourir, je pas mourir. Vas-y, Bichard. Je peux pas mourir, je peux pas mourir. Je peux pas mourir. On touche chez One, t'es trop nul. Voilà. Deux groupes autour du One Piece, mais Alhamdoullah, c'est toi qui l'as eu. Mais ils étaient pas au bon endroit. Ils étaient pas au bon endroit. Je comprends pas. Mais oui. T'es quoi, Bichard Bichard, tu sais que t'avais une chance d'être avec euh, Toshiro Oh quand même mon nombre de coeur Bichard, t'avais combien T'as combien T'as combien de coeurs J'ai double vie moins de coeur oh, 18 <rire> bon, Mais Bichard, tu sais que tu pouvais être avec Toshiro quand même en commencé avec lui Oui, je sais, je sais, je sais, mais je voulais pas Ah, si, oui, attends, c'est celui-là, celui-là! Celui celui celui non, fight, il pas, il est pas, il est pas, il est pas, il est pas, pas, On est trois, on est trois, on est trois. Non, mais attendez, mais ils sont où les gens qui attaquaient là? Bah, allez. Sont... C'est eux qui attaquons, mais, mais on attaqué un seul. Mais mais venez m'aider, je suis vous avez le droit attaquer, hein! Ah, ils, vous... ils ont eu. Sont... Non, mais ils sont. Non, en fait, on a attaqué un méchant, un seul méchant, on était tous inquiets. Ok, je dirais méchant. A l'aide! Pire Bah, ouais, voler, il est mort. Eh les gars, les gars, les gars, gars venez m'aider Mais... mais il, il manque tellement de gens Hop, le Flamingo Vas-y Oh A l'aide A l'aide A l'aide Le Flamingo l'a aidé, à l'aide J'ai quoi Tu peux en démarcher, là oh Non, non, non Attends, ouais. rachète deux Mila, speed combien, lui Speed 1 Wesh, oh, les gars, dites Non j'avais pas vu qu'il avait ghost Bah bon, il m'a sauvé ma game. Euh, il avait ghost, il avait ghost J'ai pas vu qu'il avait ghost, désolé. Ah euh, je t'aurais ouais, pas tué. Non, c'est pas... pas... Ok c'est bon, je suis en Je connais pas ton rôle, je sais non, pas, pas, un rôle. pas. Non, j'ai pas trop un bon rôle en vrai. <rire> c'est un mensonge. Wesh Ouais, ouais. Ah, Vas-y, vas-y C'est quoi toi Marine, c'est intéressant y a, pour moi. Y'a ici et. pas J'ai pote. là, vous êtes La, pure, la pure en place. <rire> <rire> Il a un vrai... est <rire> Non, y'a pas de place, Oh le petit pot en... En... en. Mais je l'avais dit. Fais gaffe, t'attends. Voilà C'est marrant le fait. Mais j ai j ai j ai pas pas et là, attends, vous m'aidez. Ah bah. Oh ah, mais vous êtes tous pour ensemble? Non. C'est ok, extrêmement. Ah, y'a trop de cooldown sur les spells de, de ce perso, c'est trop. Mon <rire> <rire> dis-moi ton nom de cap, je veux savoir. Le <rire> neuf! Attends, mais t'es quoi T'as le one piece en plus Yama, il est Yamato solo, il y a le one piece, il y a 19 coeurs et il mon pote. Ah, pas mal J'ai pris un de ces trous Ouais, mais tranquille. Ah, y'a un mec ici, viens, viens Ici, la tasse T'as pas envie de me fight, hein Ah, pas trop, mon gars. Allez, ouais. ouais, on le. Non, il est sauté vite fait de... sur ce que j'ai dit, hein T'inquiète <rire> <rire> okay. Je fais ça pour ma grand-mère Bichard, je suis désolé. Mais si c'est pour la grand-mère ça me dérange pas. Il a à la vie. <rire> elle est décédée <rire> C'est dégâts ce que tu dis Il y a un comment ça s'appelle, mon voisin de train, il m'a demandé pourquoi j'y allais à Lyon. Je lui ai dit que c'était pour ma grand-mère alors que c'était pas du tout. J'ai trop matrixé. Euh... Oh l'eau. L'eau c'est la délivrance. Ouais. Oh la force elle ah, est C'est pas l'eau de fou là. Oh là oh. Les fleurs cassent les couilles les fleurs y'en aura plus d'eux ah, tu... Attends comment tu t'en foutes quoi C'est broken y'a un bateau, ou... C'est broken parce que j'ai bien joué Ah bon c'est de la... Ah t'as pas envie de me fight là Ah ouais j'ai plus envie non. de te fight non. Comment ça va Bichard, sinon Et toi Ah ça va très mal Bien joué <rire> Frère tout le temps les ce rôle et là je vois un mec qui... qui est en train de slayer une game Une facilité on prend ça en plus, on sait jamais. Ouais. Euh, on jamais à l'abri d'une panne de gapel. 2 hein. et 3. En vrai, 2 et 3, c'est la meilleure configuration pour moi possible. Donc, en vrai de vrai, c'est possible. Non, non. Oh non, le bas les gars. Non, attends, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. je joue pas, je joue pas. Je joue pas. Là, je suis là, vas-y, il, il, il vas -y. Aguette, aguette. est, vas-y. T'inquiète. t'as fait mal. Ça passe pas s'envoler comme ça. Ah ah C'est bon c'est je tiens moi, vas-y vas-y, le t'en avais un. AV1, hein. oui, ouais. ah, ah non là c'est mort Ouais là c'est mort en alors fait, oh, j'ai peur à 3 à cœur quand j'ai activé mon truc. <rire> Mais t'as combien de coeur là Ta force et 20 coeurs Ouais Ah ça va, c'est pas trop p. Il a C'est un peu la, la dive Dommage. Ah. Euh, je crois qu'ils nous ont entendu. Mais je crois Comment vous savez que j'ai. Attends. Je fais ça pour ma grand-mère, Bichard, je suis désolé. Mais si c'est pour la grand-mère, ça me dérange pas. Elle sera contente. Bah, tu lui enverras une euh, petite vidéo. Je l'ai ramener à la visite. <rire> elle est décédée <rire> C'est dégueu ce que tu dis. non, non.